L'économie, on en parle depuis un moment sur cette chaîne, mais depuis quand l'économie Depuis quand l'économie quoi Ah, tu vois, on a l'impression qu'il manque un truc à cette question. Bah oui, mais quoi Pour cet épisode, je me suis invité cette fois chez David Castello Lopez, un youtubeur complètement taré qui fait des vidéos folles, mais dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Pour aller directement à cet endroit dans la vidéo, il vous suffit de vous rendre sous l'écran, dans la description, pour accéder au sommaire et aller là où vous voulez dans la vidéo, avec un chapitrage super pratique. Sous cette même vidéo, vous pouvez aussi décider de vous abonner ou de lâcher des commentaires ou des likes. Mais alors, depuis quand l'économie Depuis quand l'économie quoi pour savoir depuis quand quoi que ce soit, l'idéal c'est d'ouvrir ce livre. On y apprend plein de choses. On y découvre que le mot « économie » a pour origine deux mots grecs. « oikia qui signifie « maison » et « nomos » qui signifie « loi » ou « gestion ». On y apprend donc que le mot « économie » a longtemps servi à parler de l'art de bien administrer une maison. Longtemps, genre très longtemps puisque ça a duré jusqu'au 16e siècle époque à laquelle on a commencé à utiliser le mot économie pour parler d'une gestion qui évite toute dépense inutile. L'économie était alors synonyme de « ce que l'on épargne », dans le sens qui existe toujours avec l'expression « être économe ». Tu veux dire économe Non, non, juste économe. Ah oui, c'est pas pareil. Avant que n'apparaisse l'expression économie politique en 1615, sous la plume du poète et dramaturge normand Antoine de Montchrestien, l'économie n'avait rien à voir avec ce qui remplit actuellement les chroniques de BFM ou les discours politiques de tout bords. Certes, Aristote avait déjà parlé d'économie politique dans l'éthique à Nicomaque. Dans quoi Dans l'éthique à Nicomaque. Un texte vieux genre Aristote, ah ouais, genre 340 avant Jésus-Christ Ouais, c'est ça, un truc qui parle de vertu, de politique et des mauvaises intentions des adeptes de la crématistique, autrement dit des cupides qui ne pensent qu'à s'enrichir et à acquérir des richesses. La crématistique Oui, c'est un truc qu'Aristote oppose à la vertu de l'économie, autrement dit à ceux qui s'occupent bien de leur maison et de tout ce qui le constitue. Ah ouais, à l'époque il y avait des esclaves tout ça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 Eh ben, en fait, c'était déjà de l'économie, mais on n'appelait pas ça de l'économie. C'est juste qu'on rangeait ces questions dans le domaine du politique, c'est-à-dire les choix de la cité. Et bien plutôt encore, dans l'histoire de l'humanité, il était déjà question d'économie, mais personne ne ressentait le besoin de donner un mot ou un sens à tout ce système d'échange. Maintenant que le terme économie a pris cette signification universelle, on se met à parler de l'économie des cueilleurs-chasseurs, comme a pu le faire Adam Smith peu avant la Révolution française. Alors que pendant bien des années, les hommes préhistoriques n'avaient pas de mots pour parler de l'activité dans laquelle ils se livraient. Par ailleurs, dans son livre « Dette, 5000 ans d'Histoire », l'anthropologue américain David Graeber démontre que le concept de dette a été inventé 3500 ans avant Jésus-Christ dans une région située à l'extrême sud de la Mésopotamie antique, dans ce qui serait actuellement l'Irak. Époque à laquelle on ne parlait pas du tout d'économie. Même le mot « dette » était alors associé à des références culturelles très éloignées à ce que l'on connaît actuellement. Finalement, si la question économique a dû attendre longtemps avant de devenir une science qui peut s'étudier, c'est surtout qu'il était hors de question de remettre en cause le pouvoir des dirigeants qui fabriquaient leur propre monnaie pour financer leurs guerres et dictaient les règles commerciales et les impôts au fil des siècles, s'associant pour cela avec des forces religieuses dont les églises ou les temples permettaient d'agrandir ou de mieux asservir leur territoire. En commençant à considérer l'économie comme une science, le fonctionnement même du système économique s'est retrouvé étudiable et donc critiquable. Ça commence dans le siècle des Lumières avec l'école de pensée économique des physiocrates, dont Kenney devient le chef de file incontesté après la publication de son tableau économique en 1758, puis 20 ans plus tard avec la publication de Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, dans lequel l'écossais Adam Smith fait une synthèse de toutes les idées économiques qui circulent durant ce siècle des Lumières. Ce texte fondateur du libéralisme Économique est pour beaucoup dans la création de véritables chairs économiques dans les universités les plus prestigieuses à partir du début du 19e siècle. À partir du moment où l'économie devient une véritable science, différentes visions se développent à travers différentes écoles au cours des deux derniers siècles. Ce serait très audacieux de prétendre résumer ces différentes ramifications idéologiques en quelques minutes. Aussi, je vous invite à prendre cette vidéo comme un préambule à une tentative de résumer des différents concepts économiques que je vais essayer d'aborder dans les vidéos à venir. Pour faire cette vidéo, je suis parti dans un hommage incrusté ou décalqué. Dans l'univers déjanté de David Castello-Lopez. Ce créateur vidéo a sa propre chaîne mais ce n'est pas là que vous trouverez l'essentiel de ses productions qui sont diffusées via différents canaux au fil de ses modes de production. Actuellement, on peut voir une série d'enquêtes hyper drôles sur la Suisse sur la chaîne 52 minutes. L'émission humoristique que Vincent Burol et Vincent Veillon présentent aussi régulièrement sur la télé suisse RTS 1. Mais auparavant, il a fait une série de reportages intitulé « Depuis quand ça existe, les choses de la vie ?» qui a été diffusé sur Canal+, dans l'émission Les Reporters du dimanche et que l'on peut donc aussi retrouver sur la chaîne YouTube du même nom. Avant ça, il a aussi participé à l'aventure du chiffroscope où cette plume et cette voix à la fois pro, hyper calibrée, hyper souple et hyper drôle se colle au film d'animation très dynamique de Leonard Cohen. Leonard Cohen tu veux dire le... Non, pas le chanteur mort, le type qui a le même nom mais qui fait des films d'animation hyper stylés tels que le parfum d'Irak qu'on peut trouver sur Arte, enfin, au moins au moment où j'écris cet épisode. C'est après une formation de journaliste qu'il a amené jusqu'à l'université de Berkeley face à San Francisco que David Castello-Lopez se lance dans les médias français où sa liberté de ton, aussi bien dans le choix des sujets que dans la façon de les aborder, fait un bien fou. À la fois on a l'impression que ça va beaucoup trop vite pour être sérieux et à la fois c'est aussi sérieux et profond que n'importe quelle chanson de Philippe Catherine. Pour certains, cette référence peut t'amener à faire sourire, mais pour moi, il y a quelque chose de très sérieux et de très profond dans le travail de Philippe Catherine. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description avec plein d'autres références pour ceux qui veulent aller plus loin. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et à bientôt Salut